Salut, c'est Aïti Ross. Alors aujourd'hui, je vais venir sur un, un fait d'actualité euh, qui n'est plus une rumeur qui est avérée hein, maintenant, hein, parce que jusqu'à présent, c'était une petite rumeur, on ne savait pas trop, mais maintenant, c'est parfaitement avéré. Ça a été vérifié et tout, hein, et je le vérifie moi-même dans ma propre région. Ce sont les migrants qui arrivent en masse, amenés par le gouvernement Macron, parce qu'il faut savoir viser et dire les, les choses comme elles sont, amenés par le gouvernement Macron, des dizaines... De, de milliers de, de migrants qui vont arriver chaque, an, chaque année pendant 5 ans et qui vont combler complètement les, les, les campagnes françaises. Alors, euh, que dire Alors moi, comme vous, pour, ceux qui, pour les nouveaux, hein, moi, je, je vous parle donc de région corse, hein, je suis corse moi-même, je ne suis pas un continental qui arrive de Corse et qui se dit corse, non, non, je suis vraiment corse de souche. Et, euh, et j'ai eu l'horreur de voir, parce que je croyais moi aussi que dans ma région, on a, qu on a quand même, un, on a quand même un, un bagage et un historique qu'on a toujours refusé, on a toujours résisté à l'État, mais j'ai eu l'horreur de voir qu'énormément de députés euh, lèche-cul et pro-Marco, Macron, parce qu'il y en a ici. Hein. La Corse a voté massivement pour, pour Marine Le Pen à 95%, mais ça c'est le peuple. Mais ensuite, il y a quand même des députés salopards, euh, genre euh, en Corse du Sud, que ce soit à Porto Vecchio, Bonifacio ou Ajaccio, les trois grandes villes principales de la Corse. Après la dernière, c'est Bastia, mais ça c'est en haute Corse, qui sont pour Macron, qui ont accepté des familles de migrants et qui sont actuellement voilà, en, en place. On leur a donné logement, gratos, à l'œil. RSA le temps qu'ils trouvent du travail, on leur apprend le français et en plus pour certains on leur a donné du boulot ils travaillent à arranger les rayons dans des casinos ou Leclerc et compagnie euh, plus ils font des ménages voilà. donc en euh, traduction ils piquent littéralement le boulot le peu, le peu de boulot qu'il y a encore parce qu'il n'y en a pas énormément hein. le peu de boulot qu'il y a au lieu de le donner à des gens de la région ils le donnent à ces gens là qui n'ont, qui ne sont français ni de près ni de loin qui ne parlent pas le français d'ailleurs hein qui n'ont aucun affect avec la France. Ils n'en ont strictement rien à foutre. Euh, c'est des gens qui, les trois quarts en plus, c'est des, des gens que, je suis sûr que les pays, c'est un peu comme il avait fait Castro à l'époque quand il avait envoyé ça aux États-Unis, la vague d'immigration cubaine, d'ailleurs d'où le film Scarface est, est, est tiré de ça, qui nous envoie, je suis sûr, toute la lie de leur pays pour, pour se débarrasser de ça chez nous. Donc on se récupère plein de, de voleurs, violeurs et, et compagnie qui viennent en France, tels des parasites, tels des mouches sur la merde, hein, comme ça, et, euh, parce que c'est la merde actuellement en France, hein, c'est vraiment le marasme, donc, donc j'emploie bien le mot, la, les mouches sur la merde, hein. euh, et qui viennent littéralement voilà, vous, vous parasiter, vous vampiriser vos, vos, vos impôts, parce que c'est vos impôts, ils vivent sur vos impôts, hein. vos impôts, euh, les logements euh, et le travail. Donc si vous avez des enfants et que... Vous pensiez qu'ils allaient faire, ou même des saisons d'été pour pouvoir arranger les rayons dans les lieux, ça, ça arrange toujours, hein, des choses comme ça, vous faire des ménages, machin comme ça, c'est fini ça, tout va être vampirisé par eux, et les aides sociales qui normalement doivent être données aux français, que, à aux français voilà, sont données à ces gens-là, voilà, donc... Euh, Qu'est-ce que je peux dire C'est une honte absolue, c'est une honte euh, euh, terrible, hein. c'est vraiment une pourriture de l'extrême. Macron, on savait tous que c'était une pourriture de l'extrême. Hein. Regardez ce qu'il a fait avec McKinsey, euh, Alstom, qu'il a vendu ça aux États-Unis, c'est carrément un traître hein, le type. Euh, et maintenant ça, euh, plus il est en train de faire voter l'assurance chômage, il veut réduire les, les, le temps que vous avez, que vous avez du chômage etc, etc, il veut faire travailler les gens qui ont le RSA, par contre les migrants, eux, qui travaillent, eux, qui arrivent comme ça, eux, par contre, il n'y a pas de problème, on peut leur donner le RSA, vita aeternam, alors aux Français de souche, eux, par contre, vous leur virez le RSA, vous, ou alors vous les obligez à travailler pour avoir le RSA, mais eux, par contre, il n'y a aucun problème. Les logements euh, en France, vous avez un mal de chien à trouver des logements, c'est une merde infâme, eux, il n'y a pas de problème, c'est logement, ils vont même construire des logements gratuits et tout ça pour qu'ils en Ils sont en tête de liste également des logements sociaux, alors que les Français, de le moment, devraient bénéficier de ça. Il y a une femme de 60 ans, j'ai vu dans un article, elle dort dans sa voiture depuis un an, mais eux, par contre, qui arrivent de nulle part, eux, ont, ont les logements, ils sont en top priorité. Euh, le Pôle emploi, ou, ou, vous appelez ça NPE, Pôle emploi, maintenant France Travail, de toute façon il n'y a que le nom qui change, ce sont des branleurs de l'extrême ces gens-là. Euh, au lieu de, de, de, de, comme appelle, de faire leur boulot, ils ne foutent strictement rien pour les Français. Par contre pour eux, ils se déplacent directement vers le patron pour qu'ils soient embauchés direct. Donc, voilà. Donc maintenant nous aussi en Corse, on a ces migrants qui arrivent. Bon ils sont malins, ils les font venir pour l'instant en Corse du Sud, parce que la Corse, il faut savoir qu'à 95% elle a voté pour Marine Le Pen, là aux dernières élections. Donc le Corse, enfin les, les, les gens ne, ne les veulent absolument pas. Par contre, en Haute Corse aussi, que ce soit de Bastia jusqu'à Solenzar, ça s'appelle la Haute Corse. Après de Solenzar jusqu'à Bonifacio, ça s'appelle la Corse du Sud. Il y a deux départements hein non, en Corse. Euh, en Haute Corse, euh, ce sont les autonomistes et nationalistes qui y sont. Donc eux, ils sont contre à mort et pour l'instant ça temporise. Donc là, ils sont malins, ils les envoient en Corse du Sud parce que que ça soit la ville de Bonifacio, Porto Vecchio ou Ajaccio, ces trois grosses villes en Corse, sont pro-Pacron. Ce sont des salopards et des lèches-culs de l'extrême qui, eux, sont pro-Marcon. C'est pour ça qu'ils sont malins Ils les ont fait venir en Corse du Sud. Pour le moment. Pour le moment. Donc voilà, on se récupère euh, des gens que, qui n'ont pas du tout la même culture que nous, pas du tout la même religion que nous, euh, qui sont les, les trois quarts, sont des violeurs, des voleurs et compagnie. Ce sont leurs pays d'origine qui les expédient, euh, qui nous envoient toute leur merde. En gros, ils nous envoient leur poubelle, littéralement. Je vous dis, comme il a fait Castro à... Pendant aux états unis je ne sais plus si c'était dans les années 70 ou 80, je ne sais plus, quand il y avait la vague d'immigrés de, de, de, cubains qui étaient venus. Hein, c'était, je sais plus, en Amérique, je crois c'était en Cali non, pas Californie, je ne sais plus où c'était, je ne vous rappelle plus tout exactement où c'était. Euh, dans, dans le film, ils le disent. Et euh, voilà, ils avaient eu énormément de, de criminalité de, de, de drogue et tout ça, de trafic de drogue grâce à eux. Et là, c'est pareil. On, euh, par exemple, je vais vous donner un exemple très simple, parce que beaucoup de gens disent, oui, mais comment tu sais que vraiment ça fout la merde Très simplement, très simplement. Il suffit d'ouvrir les yeux et de ne pas se laisser lobotomiser par BFM TV et compagnie, News et toutes ces saloperies de, de chaînes. Enfin, en gros, toutes les chaînes françaises. Hein. Vous prenez la Suède. La Suède est un pays qui est extrêmement calme. Oh, c'est facile, on ne les entend jamais. Euh, on ne les entend jamais. C'est un pays qui, les gens sont très, très accueillants, très sympathiques. J'ai vu des reportages, c'est vraiment très sympa. Les, les gens ne ferment même pas leur porte d'entrée tellement que c'est calme. Et depuis 7 à 10 ans, euh, leur gouvernement, qui est un gouvernement libéral de timbrés, de foiliers et, et de gens qui sont complètement lobotomisés du cerveau à la con, qui sont à la botte également du, voilà, de, de, de l'Europe, hein, et de, de cette terre et de van der Meijel et compagnie, euh, ont accepté donc des migrants, une grosse vague d'immigration, comme l'a fait l'Allemagne. « Oh, il faut les soutenir, les migrants, il faut les accepter !» Le problème, c'est que depuis dix ans, ils ont le nombre de viols, d'agressions et de vols à multiplier par dix. Dix, j'ai bien dit dix. Tellement à un point que là, ça fait un, un ou deux ans, c'est l'extrême droite qui est passé chez eux au pouvoir. Tant mieux d'ailleurs, ça leur fera les pieds. Euh... ensuite il y a eu l'Italie l'Italie, que je ne sais pas si vous avez des reportages c'est le marasme chez eux il y a, il y a un chômage dire, terrible chez les jeunes euh... il y a une criminalité mais de fou furieux c'est devenu carrément l'hôtel de l'Afrique ils ont tout, tout, tout, tout les migrants une vague, la folie et là ils viennent de passer, un, il n'y a, a même pas un mois là, ou une semaine, ou trois semaines ils viennent de passer l'extrême le, droite en, en, en Italie, ça y est c'est une femme, elle s'appelle Mélonie je ne sais plus comment. Euh, donc voilà. Et maintenant, c'est la France. C'est le tour de la France. Voilà. Avec des connards comme Macron, qui est, un, qui est un corrompu, il a touché des gros pots de vin euh, euh, de l'Afrique, de tous les, tous les pays qui leur envoient ses migrants. Il a touché des gros, gros pots de vin. Il a fait des accords secrets. Et en contrepartie, voilà, il leur envoie comme ça, masse de, de migrants. Et maintenant, en plus, on va se récupérer les Ukrainiens d'une guerre qu'on n'a strictement rien à foutre. On s'est mis contre les Russes et, et je ne vous dis pas les, les, les, les pénuries qu'on va avoir. Parce que là, en ce moment, bon, donc on va avoir la pénurie de gaz. Le chauffage, vous avez vu, maintenant, on ne peut plus se chauffer euh, normalement. Parce que si vous vous chauffez à plus de 19 degrés, vous prenez 1500 euros d'amende. Ça a été annoncé par Elisabeth Borne, cette connasse de l'extrême, la Premier ministre. Il y a des pénuries de carburant, regardez bien dans le nord et dans l'est, une, une, une station service sur quatre a plus de carburant, donc il y a des pénuries de carburant, il va y avoir des pénuries d'alimentation, ils l'ont annoncé également cet hiver, on, on va avoir des pénuries de tout parce que maintenant qu'on s'est mis contre les Russes, qu'on n'avait d'ailleurs aucune raison de se mettre contre eux, je vois même pas pourquoi on a intervenu en Ukraine, on a strictement rien à foutre, surtout que les, les Ukrainiens, les, ceux qui sont actuellement au pouvoir, ce sont des gens qui ont toujours soutenu des nazis pendant la seconde guerre mondiale et compagnie, c'est la vérité, au début je croyais que c'était des conneries, j'ai vraiment fait des, des, des, des recherches poussées sur ce que disait Poutine, et c'est vrai, ils ont soutenu des, des, des partis nazis et il y a également énormément de groupuscules nazis en ce moment en Ukraine. Et le type Zelensky était, était un corrompu qui a été mis en place, un homme de paille qui a été mis en place par les États-Unis pour pouvoir euh, accepter euh, voilà, qu'il qu y ait une batterie antimissile nucléaire sur son sol contre la Russie. Donc, vous voyez, c'est plein de merde comme ça. En gros, les Ukrainiens n'ont que ce qu'ils méritent. Je parle surtout du gouvernement ukrainien. Donc, ils n'ont que ce qu'ils méritent. Plus, ils, ils, ils avaient tendance à... Euh, comment dirais-je, pas servir, mais à traiter comme des sous-hommes, les gens qui sont dans le Donbass et toutes les, les régions-là qu'ils ont, qu ont pris la Russie parce que c'était des gens qui étaient pro-russes et qui parlaient beaucoup le russe. Donc c'est pour ça qu'en gros, c'est une guerre qu'on n'en a strictement rien à foutre. Et à cause de ça, maintenant, on se retrouve dans la merde au niveau des pénuries. Euh, on se récupère masse de migrants à la con des gens qu'on n'en a rien à foutre et qui en ont rien à foutre de la France parce que ça va leur faire ni chaud ni froid d'aller vous voler, de vous violer vos femmes ou vos enfants et de vous agresser les agressions ont, ont, ont explosé en France également vous avez remarqué, tous les jours il y a une agression en France, ils ont dit toutes les, toutes les 70 minutes, ils ont dit euh, même pas, il y, a, il, y a une, il y a une agression en France dans toutes les heures il y a une agression une viol ou, ou, en France c'est vraiment là, c'est la folie. C'est devenu la folie. En Corse, moi qui est pourtant euh, on est vraiment des gens, on a un historique, on a un bagage, on est des gens qui avons toujours résisté. Euh, de plus en plus on devient complètement euh, mou comme des merdes. Pourquoi Parce qu'on est représenté, pas, pas, le, pas le peuple, pas la population, pas la population, on résiste. Mais c'est cause de c'est comme en France, le français lui, le français ne veut pas des migrants. Vous, vous parlez à n'importe qui en France, personne ne les veut. Mais vous, on est représenté par des salopards, des députés qui, au final, quand vous les avez votés, ne vous avez pas dit ça, et maintenant, tournent leur veste et vous annoncent ça comme si rien n'était, sans même consulter le peuple. Hein? Voilà, il ne faut pas déconner. Donc, les Français vont avoir le RSA, ils vont être obligés de travailler, alors que c'était quand même un devoir d'aider les Français pour pouvoir le donner à des étrangers. Soit disant qu'ils n'ont pas de pognon, mais pour les étrangers, ils l'ont. Les logements euh, sociaux, c'est maman ça doit être donné aux Français, ça va être donné à, à des étrangers, à des migrants. que, tu, que Putain, maman, c'était un droit français. Non, non. Le travail va être, va être donné comme ça aux, aux, aux étrangers. Non, mais attendez, on va où là On va où Hein, déjà qu'en Corse, il n'y a pratiquement pas de boulot, il n'y a pas beaucoup d'entreprises, parce que la France a toujours délaissé la Corse complètement, elle nous a toujours laissés dans la merde. Un Corse sur trois est, est en dessous du seuil de pauvreté, deux Corses sur trois vivent du RSA. Et par contre, pour les migrants, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Hein, ici, l'inflation de l'immobilier atteint des stratosphères, mais des trucs de fous. Un appartement T2 de 60 mètres carrés vaut 220 000 euros, sans garage. Hein, et si vous ne croyez pas, vous regardez sur le bon coin, vous allez, vous allez avoir les yeux qui vous sortent de la tête. Par contre, pour les migrants, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que quand j'entends beaucoup de gens qui veulent acheter en Corse ou qui veulent venir en Corse, « Putain, t'as intérêt d'avoir le, le compte bancaire, mais alors sacrément bien garni. » Parce que si tu savais la vie, comme elle est chère, la bouffe, l'essence, c'est le double. Hein. C'est carrément le double de la France. Le double, hein, j'ai bien dit. Hein. Euh, c'est le double dans, dans, dans, dans tous les secteurs. Il euh, faut, faut, faut arrêter les conneries. Hein. Il faut arrêter. Hein. C'est carrément le, le, le, double, le, double du, le double de tout. Et... Et voilà, il n'y a pas de problème. Et euh, pour les migrants, par contre, eux, il n'y a pas de souci. Eux, tout est payé. Là, j'ai entendu qu'ils sont arrivés, ils ont des boulots, voilà, ils arrangent les rayons, ou alors ils font les ménages. Euh, on leur donne logement, on leur donne euh, travail, euh, on leur donne des habits. Euh, et nous, on est là comme des cons, la gueule ouverte, et on les regarde, on les regarde travailler, on les regarde vivre. Voilà. Et nous, on est là dans la merde de devoir serrer la ceinture. Il y a des pénuries de carburant en France, des pénuries de bouffe. Comme j'expliquais, maintenant, il va y avoir des pénuries... Euh, de logement, vous allez voir, à cause d'eux, il va y avoir des agressions, mais alors à tour de bras, et cette merde va arriver jusqu'en Corse, bon, euh, dans, certains, dans les villages, et, et en Haute-Corse, on est assez violent, et on est assez, assez agressif, donc ils vont se méfier, mais en Corse du Sud, putain, moi j'y vais même plus, hein. c'est plein d'immigrés maintenant, ça va être hein. plein de migrants, plein de merde, comme ça, moi j'y vais même plus, hein. Euh, c'est pour ça, hein. là je vais amener ma moto en mois de décembre euh, à Ajaccio justement, en Corse du Sud, je suis obligé de me faire 150 km pour aller, pour aller faire réviser ma moto, non mais euh, ça aussi hein. Pour vous dire qu'il n'y a pas grand-chose en Corse. Et euh, mais putain, je, je, je rentre et je sors dans cette ville. Avant, c'était un des fleurons, c'était un des bijoux de la Corse. La, la ville d'Ajaccio, c'était magnifique. Maintenant, c'est bourré de migrants, de merde et d'étrangers. Et c'est plein de, de, de gens qui viennent de partout de la France pour acheter. Les prix sont devenus euh, un, un, un T3 à Ajaccio. C'est 400 000 euros. Un hein. neuf, hein, 400 000. Euh, à un appartement, hein, sans garage, 400 000. Euh, je dit si vous ne croyez pas, vous tapez sur le bon coin, vous allez voir, vous allez tomber de haut. Hein. Donc c'est des conneries, c'est pour ça que moi, là, je vais m'acheter un petit appartement, parce que je ne peux plus acheter qu'un appartement, je ne peux plus acheter de maison. Euh, je vais m'acheter un appartement pour avoir quand même un pied-à-terre en Corse, et, euh, et après mes parents vont vendre leur maison principale, euh, et euh, je vais acheter, une, je vais acheter une, une autre maison sur le, sur le continent, dans un, à côté de Carcassonne, je vais acheter, euh, voilà, parce que je, je, je connais certaines personnes là-bas, et pour avoir des maisons, parce que les prix sont nettement moins chers qu'ici. Ici, une maison, tu ne peux plus. Hein. Entre, entrée de gamme, c'est 300 000 euros, une maison. 300 000. Hein. Et ça monte jusqu'à plus d'un million d'euros. bon voilà. Mes parents, quand ils vont vendre leur maison, pour vous faire une idée, euh, c'est une maison qui fait euh, 130 mètres carrés. bon est à la côté de la mer. Hein. Avec un terrain de 1700 mètres carrés, ils peuvent la vendre 700 000 euros. Elle a déjà été évaluée par l'agent immobilier. 700 000. Vous vous rendez compte des prix comme ça Qu'est-ce que vous voulez acheter C'est impossible. C'est des prix de fou. Et maintenant, en plus, on se tape les migrants, on se tape toute la lit de la société, toute la lit de l'humanité comme ça. Euh, alors arrêtez de me sortir des conneries, j'entends. Ouais, mais les pauvres, il faut se soutenir. Mais putain, tu veux soutenir les gens Mais soutiens déjà les SDF en France. Il y a plein d'SDF en France. Il y a plein de merde et tout. Il ah, faut arrêter les conneries. Il y a plein de SDF, il y a plein de gens. De... Il, y a, il y a la femme qui dort dans sa voiture, là, qui a 60 ans. Ben va, va l'aider si tu veux aider les gens. Il y a plein de Français, les pauvres, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui n'arrivent pas à s'en sortir dans la vie. Ben, va les aider à eux si tu as la fibre euh, à aider les gens. Et j'encourage d'ailleurs à le faire. Mais aidez d'abord les, les Français, aidez d'abord les gens de votre peuple avant d'aider les autres. Balayons d'abord notre, notre maison avant d'accepter les autres. Hein Et on est là à se prendre à la Russie. On est là, ouais, il faut s'en prendre à la Russie, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de la Russie La Russie ne nous a jamais rien fait de mal, putain. Ils nous ont même aidés pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont, perdu plus de 20, ils ont eu plus de 20 millions de morts. Et on est là à s'en prendre à eux. S'ils ont envie de faire leur guerre en Ukraine, qu'ils la fassent. Bon, bah les couilles, hein. franchement, j'en ai rien à foutre. Hein surtout pour soutenir quoi. Zelensky vous voyez pas que c'est un salopard de l'extrême vous avez pas vu la tête qu'il a, il est toujours en train de demander des choses il veut ci, il veut ça, il veut ça, il nous oblige maintenant à recevoir ça. vous la dernière fois qu'il nous a dit ouais il faut absolument recevoir mon peuple hein. et puis Daner c'est autoritaire, comme on peut dire tu le reçois hein. attends mais le mec il se prend pour qui il se prend c'est le paillasson de, de l'OTAN et des états unis c'est un mec, c'est un corrompu de l'extrême il faut arrêter les conneries hein. Déjà, je vous dis, on s'en sort même pas en, en Corse, ça me, ça me fait mal au cœur. Je vois plein de gens qui s'en sortent pas, des gens qui sont obligés carrément d'hypothéquer, hypothéquer, hypothéquer leurs maisons et leurs appartements pour pouvoir bouffer. Hein, on est dans la merde jusqu'au cou. En France, c'est pareil, dans le nord et tout, de, euh, à l'est, surtout à l'est et dans le nord de la France, c est, c est, les gens sont vraiment, vraiment dans la merde. Euh, et encore, maintenant, ça commence à se généraliser partout, même dans l'ouest. Bon, enfin, c'est surtout de l'est de la France. Euh, comme on va dire, aller de Toulouse jusqu'à, en montant comme ça, en passant par euh, Biarritz, Carcassonne, Limoux, et en remontant comme ça jusqu'au jusqu nord de la France, euh, c'est le marasme, hein. c est, c est, les gens, les pauvres, ne s'en sortent pas du tout, ils sont dans la merde jusqu'au cou, hein. et les prix sont, ils commencent à devenir chers même chez eux. Hein. Et, euh, et là, il n'y a rien, il n'y a rien, y a rien qui se passe, tout est tranquille. Par contre, nous, on est complètement... Eux, gèrent les autres, ils arrivent tranquilles comme ça, les mains dans les poches, on leur fournit travail, logement et tout, et ça va, à un moment et à un autre, il faut dire les choses comme elles sont. Putain, les migrants, moi, je n'en veux pas hein, dans, dans ma région, et je n'en veux pas en France. Hein. Je n'ai pas envie de me regarder, de regarder derrière moi quand je, quand je marche ou de me balader avec un calibre dans, dans la ceinture ou un couteau pour pouvoir me défendre. Hein il faut arrêter les conneries, il hein, faut arrêter. Bientôt, je vais vous faire des, des tutos, comment, comment manier un calibre, ou comment manier un couteau, hein, pour se défendre. Non, mais il faut arrêter les conneries. Hein. Euh, maintenant, ma, au début, ma mère, elle faisait, euh, avant qu'elle fasse son petit AVC, la pauvre, elle faisait beaucoup de vélos comme ça, seule, maintenant, c'est fini, je ne l'autorise plus du tout à aller faire du VTT. Hein. Ah non, non, non, c'est plein d'étrangers, tout ça, c'est plein de merde. De... Non, non, c'est fini. Hein. C'est pour ça... Euh moi je suis c'est hein. franchement ça m'écœure, disons que bon, sur le continent il y a toujours eu un peu d'insécurité, et encore, dans les grandes villes, en Corse c'est vrai qu'on a toujours été privilégié, c'est pour ça que beaucoup de gens venaient acheter ici, mais je peux vous dire moi c'est fini, hein. et ça je vous disais d'une parole d'un Corse, c'est fini, hein. si vous comptez acheter ici pour passer vos vieux jours en disant oh, je vais tranquille, je vais avoir la paix, vous foutez le doigt dans l'œil hein. ou alors ça dépend où vous achetez, hein. si vous achetez en Corse du Sud, je, je, je vous cède bien du courage, hein. mais si vous achetez en Haute-Corse, ça va aller un peu mieux, mais encore, c'est à, à la monnaie, hein, c'est à, à la maille. Hein, parce que comme je vous dis, hein, c'est 220 000 euros l'appartement pour un T2 de 60 mètres carrés. <rire> Putain, tenter les moyens. Hein. Euh, ça c'est pour du neuf, pour de l'occase, c'est 180 000 euros l'appartement le, le, de 60 mètres carrés. Euh, voilà, 180 000 euros quand même, hein. Donc c'est juste 20 000 euros de moins. Hein. Là, l'appartement que je risque de me prendre, voilà c'est un T3. Euh, il vaut 180 000 euros avec un garage, tu me dire, oh bah ça va, oui, sauf qu'il c'est déjà un appartement d'occasion, hein. c'est un truc qui a déjà vécu, hein. c'est pas du neuf hein, que je m'achète, hein. alors que ce continent, du côté de Carcassonne, je mets, je mets 160 000 euros, j'ai une putain de baraque avec euh, 1000, 1200 carrés de, de, de terrain, quoi. donc pour vous dire, hein, j'achète ici parce que voilà, je ne veux pas quitter ma région, ou, euh, si j'achète une autre maison sur ce continent, c'est pour pouvoir avoir une deuxième maison, comme ça pour passer les vacances, mais ce n'est pas, pas fait pour, euh, voilà, je ne peux pas quitter ma région. Mais à force, à force, à force, je vais être obligé. De boulot, il y en a de moins en moins. Les prix sont horriblement chers. Et ça, et ça va en s'empirant. Se, en plus, maintenant, on se récupère les migrants. Non, mais il faut arrêter conneries, Il faut arrêter au merde, un peu. Je sais que mon cousin avant d'aller à l'université, il est allé arranger les rayons à Leclerc, il a, il a fait toute sa saison d'été et ça lui a bien rangé le coup pour pouvoir payer ce, sa chambre d'université de, de, et tout ça, maintenant ça va être fini ça, quand tu vas aller postuler donner ton CV pour pouvoir avoir du travail, ils vont te dire zub. ça maintenant c'est pour les migrants maintenant, voilà euh, tu vois, vous allez voir, hein, tout le boulot va être pris comme ça, non c'est une catastrophe, c'est vraiment la merde, bon écoutez en tout cas je vous laisse je vous ai donné mon point de vue, peut-être que ça vous paraît peut-être trop agressif, peut-être qu'il y a certains qui sont fleurs bleues qui vont dire « Ah oh non, les migrants, les pauvres » Peut-être, hein, remarque, quand vous aurez le couteau sous la gorge, que vous aurez des gens qui vont aller violer vos filles, vos femmes et vous agresser à vous, directement chez vous, parce que j'ai entendu, à la... par exemple, dernièrement, j'ai entendu à une personne qui s'est fait agresser directement chez lui, ils sont allés lui voler directement sa moto et sa voiture dans le garage. Ils n'hésitent même... Ils, ils même plus à aller venir directement voler chez vous, donc euh, bon, moi je vous souhaite bon courage hein. Le conseil que je peux vous donner, c'est euh, de, de vous passer une licence de tir et de vous armer. Hein, parce que ça va, aller, ça va aller de pire en pire. Moi, je m'en fous, je suis déjà armé. Hein. Je suis déjà armé à mort, donc bon, moi, je m'en fous, personnellement. Moi, le mec qui vient, il, il va comprendre. il va comprendre. Hein. Comme je vous dirais dirai juste une phrase, c'est qu'il va, il, il va venir sur ses deux pieds et il ne ressortira plus hein, chez moi. Donc voilà, moi, il n'y a pas de souci. mais Il y a beaucoup de Français qui ne le sont pas et, et ouais, ils vont avoir des problèmes. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Je ne vais, vais pas promouvoir la violence haute parce que bon, sur YouTube, je ne peux pas faire ça. Mais je vous dis, préparez-vous. Préparez-vous parce qu'il y a beaucoup qui nous, qui nous prennent de haut ou alors que vous voyez des, des, des gens qui, qui vous disent « attention, attention, attention, c'est la merde ». Beaucoup qui rigolent, qui disent oh, « on ne va pas s'armer, machin comme ça ». Mais tu vas voir que tu vas, tu vas, tu vas vite changer d'idée parce que ces gens-là, ils vont s'en battre la race. Quand tu vas marcher tranquillement dans la rue, que tu vas te prendre un coup de couteau ou un coup. De... Tu vas te... avoir deux, trois personnes qui vont te rouer de coups à coups de pied ou à coups de poing pour te voler ce que tu as et ensuite piquer ta bagnole. Comme ça, sans raison, on sait qu'ils vont te tomber dessus des migrants comme ça. Tu vas, tu vas halluciner. Des femmes, parce que je sais qu'il certaines... y a certaines. J'ai quand même 15% de femmes sur ma chaîne, qui m'écoutent. Quand tu vas sortir tranquillement du bureau, tu vas sortir tranquillement du restaurant, n'importe quoi, que tu vas marcher dans la rue, que tu vas te faire, euh... tu vas te faire stalker par des, par des. Euh des migrants euh, qui vont te, te pourchasser comme ça ils vont aller te violer ou ils vont aller t'agresser tu vas tu vas vite changer d'avis tu vas voir parce qu'il faut pas écouter tous ces connards comme Mélenchon tout ça lui ça ne timbrerait lui c'est un malade de la tête euh, c'est des gens qui, c'est des malades. Eux ils vivent, dans, ils vivent dans une espèce de rêve, mais eux, ils, eux, si vous préférez, ils vous disent des choses, mais ils ne le touchent pas du petit doigt. Eux, ils vous disent qu'il faut accueillir les migrants, qu'il faut vivre en harmonie, là, comme les Peace and Love et les hippies, mais eux en vérité ils ne vivent pas comme ça. Eux ils vivent dans des quartiers de riches à Paris, ce sont des bobos, et la misère ils la touchent même pas du petit doigt. Ah, C'est comme Borne et tous ces enculés là du gouvernement qui vous dit de mettre des cols roulés, de vous mettre des doudounes ou je ne sais pas quoi, ou de ne pas lever le, le, le, le chauffage au-dessus de 19, sinon tu te prends mis ça 100 euros d'amende. Par contre, il n'y a pas de problème. Eux, eux, eux ça va être plein pot le chauffage et la clim en été. Hein C'est comme passer un moment qui parlait de, de transition écologique et tout, et leur voiture à l'Elysée, elle tournait en permanence. Moteur allumé le temps qu'ils arrivent. Clairement ils laissaient tourner les moteurs comme ça. La clim, elle, elle tournait plein pot, il paraît, à l'Elysée, même dans des salles où il n'y avait personne. Ils réfrigèrent des, carrément des salles où il n'y a personne. Donc, vous vous dire, il hein, faut arrêter les conneries, il faut arrêter. Hein, c est, c est, c est... Là, on est gouverné par une espèce de trou du cul en puissance. Et il va falloir se réveiller, il va falloir faire attention. Et, et je peux vous dire, moi, hein, faire attention. Hein, parce que là, ça va être fini, hein, le, la tranquillité. Même là, vous avez intérêt à, à, à tourner la tête derrière vous quand vous marchez. Hein. Et quand vous êtes chez moi, j'ai déjà pris des dispositions. Hein même au niveau de mes portes de garage, et j'ai mis des espèces de verrous, euh, que vous savez, on met des pitons dans le sol on, on, avec des espèces de bloqueurs de portes, euh, j'ai mis des alarmes à la porte, euh, de, des alarmes par mouvement, dès qu'on lève la porte du garage, ça sonne. Bon, armé, je le suis déjà, donc euh, moi j'ai une licence de tir et tout, donc bon, moi je m'en fous, j'ai toujours eu, mais euh, voilà, hein, mais <rire> je peux vous dire moi que vous allez, vous allez, ça, ça, ça, ça c'est fini, hein, c'est fini le... le... Le, le, comment ça le, le pays des bisounours là ça vous allez comprendre et attendez, il a, il a dit qu'il va faire venir je sais plus combien de migrants je crois que ça va être plus de, de 100 000 hein, dans toute la France 100 000 je sais même pas si tu te rends compte pour vous faire une idée, si tu fais venir 100 000 en France euh, ça fait à peu près je crois entre 100 à 200 familles par, par région c est, c est, c est, c est même plus c'est un truc de fou c'est un truc de fou c'est un truc de malade ah, c'est pour ça. Hein. Et sans parler en plus des Ukrainiens. Après, il va nous faire venir les Ukrainiens et tout. Mais ça, ça va être la merde. Ça va être La merde absolue. Hein. Ce n'est même pas une question de racisme ou autre. C'est une question de logique. De logique. Ce logique. n'est pas, pas du racisme, c'est du réalisme. C'est réaliste. Ça va être la merde absolue. Tu vas voir, ça va être la merde absolue. Parce qu'en plus, si je ne vous dis pas, déjà, soit, soit disant que la France elle est au bord du marasme, au bord du chaos, mais il faut les loger, ces gens. Ça coûte un blé monstre. Il faut leur donner à bouffer, il faut leur donner du travail, il faut leur donner des aides sociales, il faut les soigner gratos. Putain, sur des impôts que tu payes toi. Alors je sais qu'il y a certains qui m'écoutent, qui peut-être sont déjà à la retraite, qui disent ouais, « mais ça ne me concerne plus vraiment ». Ouais, mais tes enfants, tes enfants ou tes petits-enfants, eux, ils vont être dans la merde jusqu'au cou, ils vont être. À cause de, de, de, de, de décisions à la merde, à la con comme ça. Alors je sais que dans ma, dans ma chaîne, ceux que vous me suivez, vous êtes principalement euh, contre le gouvernement, et je l'espère. Hein. De toute façon, j'ai mis un petit avertissement sur ma chaîne. Si vous êtes pour Macron, vous pouvez dégager de ma chaîne et vous désabonner direct. J'accepte aucune personne, quelle qu'il soit et d'où où, et, et ils viennent, euh, qui est pro-Macron. Moi, je ne veux pas de pro-Macron sur ma chaîne. C'est aussi simple que ça. Si vous êtes pour le gouvernement Macron, vous pouvez dégager direct de ma chaîne. Vous pouvez vous désabonner direct. Je ne veux même pas savoir... Euh, voilà, pouvez vous, y, vous pouvez repartir de vous donner. Vous voyez, je cours pas après les... les, les les abonnés, je cours pas après ça, je veux des abonnés, oui, mais je veux des abonnés de qualité. Des gens qui sont intelligents, des gens qui sont euh, qui ont les yeux ouverts et comme on dit, le cerveau qui n'est pas rempli de merde à coup de BFM TV, de CNews, News et de tout TF1 et toutes ces chaînes de corrompus. Voilà. Et moi, les, les conneries aussi, quand vous êtes. Si vous venez, que vous, vous êtes, comment ça s'appelle, que vous êtes pour l'immigration ou les migrants, comme ça, il faut arrêter les conneries. Stop. Là, pas, ça n'a rien à voir avec la France. Ce n'est pas du tout la France. Il faut arrêter les conneries. On n'est pas le paillasson de l'humanité. On n'est pas l'hôtel du monde entier. Il euh, faut arrêter. Il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter. Là, ce n'est même pas une question de, de, de, de racisme ou autre. C'est une question de logique. C'est une question de réalisme. Il euh, faut arrêter les conneries. Maintenant, si vous voulez le recevoir chez vous, c'est votre problème. De toute façon, le gouvernement l'a dit que si vous recevez une famille de migrants, il vous donne 150 euros par mois. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est bien. Voilà. Donc, vous démerdez avec eux. Si vous voulez, hein, vous pouvez même, euh, comme il a fait un, un député ou un, je ne sais plus trop qui, ou un sénateur, je ne sais pas quoi, il a proposé sa fille pour, pour qu'elle se fasse violer sur le bon coin, sur Internet, vous dire, quoi Oui, oui, ouais, c'est la vérité. Et, euh, il était condamné, mais là, il a été relaxé. Non, non, ils ont dit, c'est bon, c'est cool, il n'y a pas de problème. Voilà. Il avait carrément fait une annonce pour que si on voulait violer sa fille. Voilà. Donc, si vous êtes dans cette logique complètement timbrée et déséquilibrée, c'est votre problème. Euh, moi, non. Pas du tout, je, je, je ne suis pas dans cette logique, euh, j'ai le cerveau qui est bien, qui, qui, qui est bien axé, euh, voilà, donc euh, j'aime bien, je, je, étant chrétien, protestant, j'aime bien aider les gens, hein, c'est dans, dans mes convictions, parce que je suis croyant hein, en Dieu, j'aime bien aider les gens, que ce soit les SDF et tout, j'ai toujours donné, je donne au, au resto du cœur, je donne... Euh, quand je peux, euh, vous voyez, je partage même des vidéos tuto parce que j'ai toujours cette fibre d'aider de, de, voilà, les gens, d'aider la communauté et tout ça. Mais moi, des migrants, non. Voilà, non. Chacun aide son propre pays, aide son propre peuple. Il faut arrêter les conneries. Euh, voilà, c'est tout. Maintenant, ça plaît, ça plaît, ça plaît pas. Ben, écoutez, quittez la chaîne allez voir ailleurs. Hein. Euh, je ne dirais pas que je ne vous retiens pas parce que c'est méchant de dire ça, mais pour ces gens-là qui ont cette mentalité ou cette connerie-là, ben, écoutez, allez voir ailleurs. Voilà, c'est tout ce que je vous dirais. Euh, moi, j'aide mon peuple, j'aide euh, des gens euh, qui sont français, euh, peu importe la couleur de peau. Attention, hein. de j'aide des gens français je veux dire qui aiment la France. Hein. Euh, parce que si tu es juste français de papier et que tu insultes la France et que tu n'aimes pas la France et que tu craches sur la France, tu peux dégager d'où tu viens. Hein. Mais voilà, je ne suis pas raciste, que ce soit blanc, noir, jaune... Euh je ne sais pas quoi, mais que vous aimez la France, que vous travaillez, que vous êtes quelqu'un qui aimait la France et qui aimait les Français et qui ne foutait pas la merde, moi, il n'y a pas de problème. Et voilà, pour ça, ma chaîne est ouverte à tout le monde. Si vous êtes un petit connard qui, qui venait d'une je ne sais d'où et qui aimait pas la France ou les Français, vous pouvez dégager d'où vous venez. Et les migrants, pour moi, c'est des gens qui, qui ne sont pas Français et je n'ai pas à les aider, je suis désolé. Voilà, moi, même si leur pays est en guerre, eh bien, ils ont qu'à qu se bouger le cul pour faire leur guerre eux-mêmes. Si tout le monde quitte son pays à chaque fois qu'il y a la guerre, mais où on va Il hein, faut arrêter les conneries. Hein. Je veux dire, quand ton pays est en guerre, tu fais la guerre. Si demain la France est en guerre, ben je participe à la guerre. Hein. Je ne vais pas aller me fuir aux États-Unis ou en Italie ou je ne sais pas où, je fais la guerre, point final. Hein. Euh, là, c'est pareil. Certains vont dire, oui, mais ce sont les femmes et les enfants. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est la femme et les enfants. Pour le moment, après, c'est le grand-père, le grand-mère. Après, c'est le mari qui revient de, de, de soi-disant qu'il a fait. Il a fait même pas une semaine de guerre et en faisant semblant qu'il faisait la guerre pour que sa famille arrive en France. Et après, il revient comme, comme une fleur. Et Après, il y a, tout, il y a toute la là, et après tu te, tu te récupères à payer. Ce plus 2-3 personnes que tu dois financer, c'est 10, 10 et 15. Après, il fait venir le père, le grand-mère, le grand-père, le machin. Après, on appelle ça... Le, vous savez, il y a une loi, ça s'appelle le rapprochement familial. Après, il y a tout le rapprochement familial, tu as le grand-père, le grand-mère, le machin, les nanana... Et à la fin de, de 3, tu te retrouves avec 15. Et je les ai vus venir... J'ai un ami qui est... Enfin, il était dentiste. Et maintenant, il est à la retraite depuis trois ans, il me dit euh, quand je soignais les gens, euh, j'en voyais arriver, ils étaient, ils étaient sur la même, la même carte de sécurité sociale, ils il faisaient soigner toute la famille, toute la SMALA. Hein, ils fait, font plein de trafic comme ça, donc il faut arrêter les il Donc voilà, c'est un point de vue que j'ai donné, ce n'est que mon point de vue, hein. je ne vous force pas du tout à adhérer à mes propos. D'accord, je ne vous force même pas à suivre ma chaîne si vous n'êtes pas d'accord avec mes propos, hein. pas du tout, hein. Mais euh, je pense quand même que mes propos sont partagés par énormément de, de personnes sur, euh, en France et sur Internet. Et je pense que je, je cristallise quand même un espèce de gros ras-le-bol qu'ont les Français. D'ailleurs, actuellement, quand je vous dis ça, il y a une ville à côté de Toulouse qui est contre les migrants et son maire a dit qu'il ne les voulait pas. Il y a des villes à côté de la Bretagne qui ne les veulent pas. En Corse, il y a énormément de villes, en Haute-Corse du moins, Corse du Sud, c'est les corrompus maintenant. En Haute-Corse, qui ne les veulent pas. Donc voilà, il y a énormément de villes en France, et même j'en oublie, hein, qui ne veulent pas de migrants. Et ils ont raison. Donc je pense que je cristallise quand même une espèce de, de, de ras-le-bol et de dégoût. Voilà. Écoutez, je vous souhaite bonne continuation à tous. Je vous remercie pour votre fidélité. Je crois qu'on est 1792 euh, Français. Hein <rire> non, je rigole. Parce que Ma chaîne, elle est visitée dans le monde entier. Donc 1792 abonnés. Hein. 1792 abonnés. Bon, en tout cas, 1792 personnes qui sont ouverts d'esprit et intelligents, je dirais, et qui n'aiment pas se faire prendre pour des imbéciles. Je vous souhaite bonne continuation. Faites attention à vous. Et là, par contre, c'est solennel ce que je vous dis. Faites attention à vous, actuellement. Faites attention à vous. Faites attention à votre famille. Ne prenez pas les choses à la légère. Euh, Préparez-vous. Préparez-vous. C'est la première fois que je le dis dans un podcast, mais là, je vous le dis sincèrement, de cœur et honnêtement, préparez-vous avec ce que ça veut dire. Préparez-vous dans tous les sens du terme. Je n'irai pas plus loin parce que certaines choses, on peut le dire sur YouTube, d'autres non. Je vous dis simplement, préparez-vous dans tous les sens du terme et n'hésitez pas à faire le nécessaire qu'il faut faire. Voilà, s'il faut acheter des, des chiens de combat ou, ou d'autres choses pour pouvoir se protéger, préparez-vous. Voilà. Vous savez très bien que maintenant, ce n'est plus des paroles en l'air, ce que je dis, c'est une vérité, ça se vérifie de plus en plus, et avec Macron, qui n'a même pas commencé son mandat là, je vous dis pas le nombre de merdes qui va arriver encore plus. Donc faites attention à vous, faites attention à votre famille, et à vos biens. et voilà. En tout cas, je suis tout gardé vous. Allez, ciao ciao